Salut à tous et bienvenue dans cette huitième ou 9 neuvième partie, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, de mes tutos consacrés à DaVinci Resolve. Aujourd'hui on va parler de la réduction du bruit dans DaVinci Resolve Lite comme dans la version complète. Alors dans les tutos précédents je ne faisais pas de distinction, ici j'en fais. Puisque la version complète de DaVinci Resolve est équipée ici d'une partie réduction du bruit, euh, très efficace mais assez gourmande en ressources graphiques. Euh, mais vous allez voir que si vous avez la version light, vous allez quand même euh, pouvoir faire 2-3 petits trucs. Il y a 2-3 petits trucs très importants à savoir. Vous allez voir, c'est tout bête, mais euh, ça peut sauver des parties de l'image assez bruitées. C'est des petites combines à, à connaître vraiment et à appliquer. Euh, ça peut sauver euh, un ciel euh, le soir qui est un peu bruité, euh, Voilà, des choses comme ça. Donc, euh, avant toute chose, je voulais commencer par euh, deux petits trucs. Déjà, qu'est-ce que le bruit pour ceux qui le savent pas et ceux qui sont tombés par hasard un petit peu sur le tuto. Voici donc ce que c'est le bruit sur une image. Ici, le bruit il est très exagéré, c'est ce truc qui fait un peu dégueulasse là, sur l'image. À ce niveau-là de bruit, c'est irratrapable l'image. Euh, maintenant, on va voir la même image euh, filmée euh, dans les mêmes conditions de lumière où on peut voir qu'on est capable d'obtenir du noir. L'image n'est pas du tout retouchée. Elle sort d'un boîtier Canon 60 d qui n'est pas quelque chose de très haut de gamme. Et pourtant, on a une image euh, dans les noirs et pas euh, bruitée. Comme quoi, c'est possible. Voilà, c'est vraiment la deuxième chose que je voulais dire. Pour ceux qui font du sport, euh, film reportage, film de concert, etc. Euh, vous, avez, vous allez filmer dans les conditions que vous avez. Ça, vous ne pourrez rien y faire. Par contre, ceux qui font du court-métrage, il euh, y a quand même des choses que vous pouvez travailler. Et euh, trop souvent, 8 ou 9 fois sur 10, euh, pas mal de, de filmmakers ne filment pas correctement dans, les, dans, dans le sombre. Il faut savoir que plus vous allez ajouter de l'ISO, plus vous augmentez le bruit numérique euh, sur l'image. Et là, par exemple, cette bougie, elle est filmée dans des conditions de lumière tout à fait euh, standard. Euh, à un ISO 100 et euh, l'objectif fermé à 8. Euh, comme ça, ça me permet d'avoir une « fausse nuit » entre guillemets et une image pas du tout bruitée. Vous voyez bien que là, il faut bien faire la distinction entre deux choses. Ce pas le noir ou le sombre qui apporte du bruit numérique. C'est le fait d'augmenter le nombre d'ISO pour y voir là où, normalement, votre capteur, ne voit pas grand-chose. Donc, vraiment, on peut filmer du, des scènes sombres euh, sans bruit, ou très peu de bruit numérique. Euh, il faut vraiment apprendre à choisir le bon réglage. Euh, la plupart du temps, on essaye d'augmenter vraiment pour voir euh, dans des endroits où c'est trop sombre. Donc, vraiment, voilà, à, à travailler ça, à réfléchir. Euh, je ferai peut-être un tuto consacré à ça. Mais euh, souvent, il y a des solutions qui permettent de filmer déjà sans trop euh, de bruit. Surtout pour ceux qui font du court-métrage euh, et des films. Donc, on s'attaque. On en vient euh, direct au fait. On s'attaque à la partie euh, vidéo de DaVinci Ici, on se retrouve sur un plan filmé à ISO 1600 avec une Blackmagic Cinema Camera. On a un bruit très présent sur toute l'image, mais euh, on va travailler sur les noirs pour vous montrer ce qu'on peut faire dans DaVinci Resolve Light. Euh, de toute manière, c'est une combine à connaître de, euh, de manière générale. Vous allez voir que c'est très très simple. Euh, la plupart du temps un outil qui permet de supprimer le bruit, il fait plus ou moins un effet de flou pour la version simple et donc c'est ce qu'on va faire nous manuellement puisque euh, on va considérer ici que mon premier node, c'est pour faire ma colorimétrie, ma primaire, on va dire. On va ajouter un second node, et dans ce second node, ici, je vais venir euh, établir un qualifieur sur la partie sombre de mon image. Ici, grâce à la baguette magique, je vais voir un petit peu ce que j'ai sélectionné. Je vais désélectionner le U pour dire que j'ai sélectionné toutes les parties sombres de mon image. Et sur, sur ces parties sombres, que je voudrais un petit peu éliminer le bruit qui se promène. Euh, donc, c'est très simple. Une fois que j'ai fait ma sélection des parties sur lesquelles je veux travailler, alors ça, tout ce qui est euh, qualifieur, euh, masque, etc., euh, je vous encourage à voir mes tutos précédents, où je travaille beaucoup avec ça. Bref, une fois que j'ai sélectionné la partie de l'image sur laquelle je veux travailler, il va falloir tout simplement venir ici, ajouter du « Blur » dans cette zone-là, et donc voilà, ça me permet d'avoir un impact de blur uniquement sur ces zones ici, et pas sur les zones où je veux pas perdre de, de détails, comme les fils ici par exemple, ne seront pas touchés uniquement le noir. Voyons ça en plus grand, parce que ça va pas être simple à voir sur YouTube. Voilà, avant, on va encore zoomer, avant euh, le coup de blur, après le coup de blur. Une fois en lecture, on retrouve quand même quelque chose qui, qui a du mouvement, mais ça va être moins marquant que si j'avais ce bruit direct. À échelle normale, hop, voilà avec le bruit, voilà avec le blur. Voilà, ça sauve un petit peu la zone. Alors là, c'est pas très marquant, mais ça va être très important à utiliser. Par exemple, sur un ciel, le soir où vous filmez dans une rue, et vous avez un bout de ciel comme ça, le, quand le soir tombe, vous allez avoir un ciel avec un petit peu de bruit. Et bien, Vous avez juste à sélectionner, pourquoi pas euh, établir un masque sur ce ciel, établir un tracking si la caméra bouge. Une fois que vous avez fait correctement votre sélection, vous pouvez faire un petit blur dans le ciel. Ça ne se verra pas. Et puis, euh, du coup, ça évitera que se promène comme ça le bruit dans le ciel. Euh, autre combine à connaître, euh, toujours dans cette rue, euh, vous pouvez avoir le, le, le manteau sombre euh, de quelqu'un. Ou dans le bruit noir va s'ajouter une espèce, euh, enfin dans le dans la partie noire de l'image va s'ajouter un bruit un petit peu bleu, bleu ciel, bleu marine pardon bleu sombre qui va se mélanger dans le noir. Et donc là il y a une petite combine à connaître encore, c'est que dans la sélection de votre image, ici donc dans les dans la partie noire sombre que vous avez sélectionnée, vous allez aller dans les curves ici, et donc. Ici, lume versus sat. Vous pouvez diminuer la saturation des parties sombres de l'image. Hop, comme ça. Et l'annuler quasiment. Ce qui fera... Euh, ce qui aura pour effet euh, d'annuler, c'est euh, la présence de, de ce bruit un petit peu bleu. Là, vous allez euh, remettre tout en noir. Le bleu sera annulé par la désaturation à ce niveau-là de l'image. Donc, euh, vous reprenez tout en euh, noir. Ajoutez un petit blur et puis c'est parfait. Vous avez éliminé correctement votre bruit. Voilà, donc euh, pour DaVinci Resolve, retenez cette combine. Sélectionnez la zone la plus bruitée de l'image, celle qui vous embête. Ajouter un petit blur et puis, euh, pourquoi pas aussi, euh, diminuer la saturation dans cette partie-là de l'image. Voilà pour la version light. Pour la version complète, ça va être euh, très court aussi, puisque les outils sont relativement puissants et sont très simples à utiliser. Ici, je vais faire un reset. Euh, je vais ajouter un second node. Dans ce second node, ici, je viens... Première solution, le spatial NR. Je vais venir augmenter mon Luma Threshold et donc du coup je vais diminuer mon bruit. Ça va avoir un petit peu le même effet que euh, vu précédemment, euh, ce qu'on a fait manuellement. Ça va faire un effet de blur. Par contre, le problème c'est que si on l'augmente trop, attention, ça va avoir forcément un impact sur le niveau de détail de, euh, de vos objets ici. Voilà. Donc, à aller mollo. Il faut gérer un petit peu ce niveau pour savoir à quel endroit ça vous plaît. Alors, vous pouvez régler avec le, les radius, etc. Vous allez voir que... Ça il faut vraiment le faire par rapport à votre image. Euh, vraiment essayer de voir euh, quel endroit euh, est impacté pour essayer de, de toucher que les endroits que, que vous avez besoin. Euh, donc... Voilà pour le Spatial NR, à utiliser euh, quand vous pouvez, quand ça n'a pas d'impact sur votre niveau de détail. Préférez l'utilisation de Spatial NR qui est moins gourmand en ressources, puisque si vous vous amusez à mettre le Temporal NR qu'on va voir euh, de suite, si vous mettez du Temporal NR sur tous vos clips, euh, vous allez euh, bouffer les ressources et au bout d'un moment il risque de vous mettre un mot d'erreur comme quoi il n'a plus de ressources euh, GPU. À ah moins que vous ayez un ordinateur extrêmement puissant. Euh, ensuite, donc pour terminer le temporal NR, extrêmement puissant. Ici, je l'utilise en mettant sur 2. J'augmente donc mon Luma Threshold. Voilà. Et donc là, je vais avoir une réduction du bruit sans pour autant toucher le piqué. Et là, c'est vraiment voilà, extrêmement important. Et ça va avoir un effet sur. L'ensemble de mon image, c'est-à-dire que j'avais un petit peu de bruit sur le mur, ça va être diminué, sur le bas de l'iMac ici, ça va être diminué, et voilà, sans pour autant diminuer mon piqué. Ici, Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur YouTube, mais bon, de toute manière, hop, voilà. Là, la souris est relativement bruitée. Donc, voilà, avec ce, cet outil, le Mac aussi, ici, on va voir. Ça fait un soft sur cette partie-là. C'est vraiment puissant. Par contre, il faut savoir euh, le adapter notre réduction de bruit euh, à ce qu'on a besoin pas systématiquement utiliser le temporal NR c'est un petit peu facile, si vous avez les ressources ben, je vous le conseille mais si vous n'avez pas les ressources il va falloir apprendre à débruiter une partie d'image à la main en sélectionnant la zone et en, en mettant un petit blur euh, en utilisant le spatial NR de, pour ceux qui ont la version complète mais voilà, c'était vraiment deux petites combines toutes simples, euh, entre guillemets, presque pour les débutants, mais qui vous sauveront des parties bruitées de l'image. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, euh, likez s'il vous plaît. Et puis voilà, à bientôt pour la suite de mes tutos.